Il est tellement chaud pour les mix pour le moment. Il a fait un ça il s'est en forme une ouverture, ça y est. La super attention. On essaie encore en effet il a la on va trouvé la super attention, ça peut être Il la donne Il la donne Ça va être très très chaud quand même de spoofer un peu tout ça. Toutes les mix-ups de shop là que TKR va pouvoir lui infliger au sauvage de c'est la mort C'est la mort C'est la mort C'est Tu es point ça c'est des gros blocs stun mine de rien dans laquelle Menat n'a pas de réponse elle non plus ouais, ouais, n'a pas de biff ouais, donc de coup ouais, invincible à relever et le stun mine de rien il monte il monte il monte very vers offense seul offensif oh et le stun, là, là, là, là, là tu c'est 20, là là là là 20 secondes de pression celle-ci on va avoir une bonne punition elle est dans le coin en plus de ça Allez oh shop Spe, on est bien là dessus shop normal cette fois-ci c'est quoi le mix merci oh, il a été fait, il n'y a plus de barre cela dit Donc on va avoir une une barre de ça sera pas suffisant, mais la prépare, il prend un peu ses distances, il a peur, il a un peu peur comme le bon le bon Kizu, je pense que c'est pas pour rien, on a également toutes les barres, double Véryverso, il n'y aura pas de trigger, par contre ça a été tapé sur toute la barre grise, ça c'est très douloureux. il a perdu tous ses dégâts gris, allez, vrai combo derrière cross counter, extenko, on extenko, et on attend le p. Voilà et pas gros point, ex shoot d'ordage, il chop Yaku et il n'a pas de hex derrière pour finir